Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne les 10 et moi Zena. Et voici les prévisions du lion pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc cher lion, le soleil est maintenant entré dans votre douzième maison, dans le cancer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 la lune sera dans le cancer, dans votre douzième maison, et le soleil est là aussi. Les énergies de cette période pourraient vous pousser à être impulsives dans vos décisions, surtout au niveau de votre boulot, votre profession. Il y a beaucoup de positions délicates durant cette période, alors il faut absolument être prudent physiquement et socialement. Ne pas vous impliquer dans des discussions qui ne vous concerne pas et évitez les confrontations et patientez, les prochaines journées seront beaucoup moins stressantes. Je parle de mardi, mercredi et jeudi AM pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le lion dans votre signe et vous êtes parmi les les plus chanceux, cher lion pour vous apporter, la lune est là pour vous apporter la chance, le charme et le charisme. Vous aurez des rencontres stimulantes et agréables, tout en vous avertissant de ne pas prendre des décisions hâtives au niveau de votre boulot, car vous pourriez être impulsif un peu à ce niveau, ce qui n'est pas recommandé. Mais en général, une période très productive qui favorise davantage les projets Créative. Votre créativité sera stimulée aussi et vous devriez vous sentir à l'aise d'exprimer le côté le plus flamboyant de votre personnalité. Il pourrait être difficile pour vous de vous en tenir à une routine ou aux tâches routinières et vous pourriez être facilement distrait. Jeudi PM, vendredi et samedi pour le Québec, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre deuxième maison. Quelques irritations pourraient perturber votre tranquillité d'esprit, mais rien de grave. Et c'est vous qui allez pouvoir orienter les énergies de cette période, focaliser sur ce que vous avez à faire et éviter l'impulsivité, surtout au niveau de vos achats.